Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration bokeh aujourd'hui nous allons parler de l'administration des domaines alors dans l'administration quand euh, vous allez dans la page des domaines vous vous retrouvez avec une arborescence de domaines qui peut être euh, assez longue et euh, nous avons développé dans la version de bokeh une autre manière d'administrer euh, pour cela il faut activer une variable euh, qui s'appelle Enable Domain per Libraries. Et lorsque vous activez cette variable, vous pouvez avoir d'une part une administ administration des euh, domaines par bibliothèque, et aussi euh, vous retrouvez avec un écran euh, qui permet de naviguer dans les domaines à l'instar euh, des articles. Donc on est sur le même type de navigation. Donc là, je vais retrouver l'ensemble des bibliothèques, qui sera filtré selon le niveau euh, de l'utilisateur sur lequel je suis connecté par exemple si je suis administrateur euh, de la bibliothèque Hôtel-Dieu je ne virerai que cette catégorie comme pour les articles à ceci près que pour des raisons de rétrocompatibilité euh, la localisation portail sera toujours visible euh, donc quand je vais sur une localisation je vais retrouver mon arborescence de domaine euh, mais affiché de manière euh, par niveau euh, donc à chaque niveau je vais voir la liste de domaines qui n'ont pas de sous-domaine et la liste de domaines avec sous-domaine et euh, naviguer ainsi de niveau en niveau avec le fil d'Ariane qui me permet de revenir euh, en arrière comme pour les euh, catégories euh, dans euh, l'administration euh, des articles Voilà, comme ceci euh, cette interface propose aussi un champ de recherche par exemple si je tape euh, CD je vais pouvoir voir les domaines qui n'ont euh, pas de sous-domaine et donc euh, les modifier et accéder comme euh, d'habitude avec un petit lien pour voir dans quelle catégorie sont rangés, et la liste aussi des domaines, qui, euh, qui ont le nom qui correspond, euh, donc des domaines avec sous-domaines, avec pareil euh, le petit fil d'Ariane qui permet de les retrouver. Au niveau de l'édition euh, et des duplications, enfin tous les autres champs dont vous avez l'habitude, ceux-là n'ont pas changé, à ceci près que euh, dans l'édition, euh, vous aurez euh, l'ensemble euh, des bibliothèques pour pouvoir euh, changer un domaine de parents. Voilà. Euh, voilà, et donc évidemment une bibliothèque peut avoir ses propres euh, domaines voilà côté interface d'administration publique, euh, nous avons fait des adaptations aussi dans le paramétrage des boîtes kiosques euh, domaines, avis évidemment dans ce composant vous sélectionnez les domaines, maintenant vous aurez un rangement par euh, site euh, pour pouvoir sélectionner euh, votre domaine voilà c'est fini pour cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration bokeh